Et bonjour Day Day voilà. mois, like à tous, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sony.t sur Sony.t Démon voilà, ça fait comme ça le truc, alors je vais juste réglé, au pire je baisse encore, voilà donc là ça doit être bon. Donc, quest euh c'était Ok, parfait. Okay. Comment Un bout de mou. Euh c'est gars, d'accord. Ici. Il pas je crois qu'il y a des équipes. doit être... Ici. Oh non, il faut qu'il y a du... Je sais pas si il est là euh, ouais. Ah bah oui, il est là. Bonjour Egman. On continue. Donc en gros, les mots du démon, c'est le du démon. Voilà. Donc, c'est du démon. On va pas trouver ici. On va trouver dans toute l'aventure. Tire encore. Ouais oh, tu encore le bâtard ouais, encore des lasers et acte. Mais... Oh, il y a il y a un bug Bon. Un jeu officiel de Sega donc euh, c'est normal. Ah, j'ai un émeraude. Ouah, ça commence déjà Nick, très sûr tu je n'ai ouais, jamais vu cette émeraude. pas ils sont ils C'est oh yeah. Que je donne, un rêve. Oh, ma tête. Ok, c'était un rêve, mais qui va donner une réalité finalement. C'est dit que. Il est venu euh, les barres, au labo. Ah ouais, ça va être très important. Mais je suis toi. Je suis toi, Thèse. Des morts des animaux Eggman, il a des animaux. Bon, est... Des, des, des, ouais, des animaux morts. C'est ce qu'il a dit. Hein. Ah non, il y a dit même Eggman, il ne pourrait pas faire ça. Voilà. En fait, il y a dit... Je ne pourrais pas faire ça. Je seul. pense. Je pense qu'il va. Bon, il faut m'envoler là. Voilà, je suis déviant. Tu m'étonnes que l'authèse. Il a pas trop envie d'avancer. Ah, tu m'étonnes. Ah, Sonic Il y a quelqu'un qui a tué les animaux Il faut Mais, t'inquiète pas, je vais, je vais le trouver. Des putain. Empuie toi euh, loin d'ici. qu'est-ce J'ai besoin de le trouver. Qu'est-ce que... Il, tôt, il explose. Il... Je vais, je peux pas sauter. mais qui aide à tuer euh, le, euh, le tueur. Euh, salut, est-ce que tu veux jouer avec moi wow. J'attends un dans -J Ah là on ici. Non mais pas y aller, ça va jouer dans l'eau. Non c'est bon. Sympa, ils ne font pas jouer dans l'eau. Aïe merde. Allez ça, je connais pas le jeu aussi. Je connais pas le jeu, du coup je... voilà. Ouais j'ai atterri dans island, c'est ce dit. un à un en français, genre un français c'est Ouais bien. Mais non, non, Attends, pourquoi C'est... Oh non. Ah oh putain C est pas des décors, ça. Ah, la musique, euh, habituelle. pas plus habituée nous chasser. dans tous les jeux, dit non, elle dit mec Viens Salut, Thèse Sonic, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Tu vois, un jeune, Viens, Comme toi Juste courir... Quoi J'ai décidé de jouer. Je ne sais pas ce que je disais. Genre... Je suis en de de bon connard D'accord, tu peux taper. J'ai besoin de me cacher Ah d'accord D'accord j'ai compris J'ai besoin de me cacher Je dois voler par au dessus Et j'ai une mine 23 ça j'avais vu la vidéo j'ai eu la mauvaise fin d'accord donc euh, ça je suis sur piste écoutez on va s'arrêter là merci de vous en mettre cette vidéo sur tunique.exe euh, le roi du démon donc il y a un bon